Bonjour J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler, alors je fais rarement ça, les annonces de teas, etc. Euh, alors que je suis sûr que c'est des vidéos qui vont marcher, mais je voulais le faire aujourd'hui, pourquoi Parce qu'on a eu des teasers, alors d'ailleurs je soupçonne le fait que ce soit un leak du Twitter russe, qui l'a sorti plutôt que prévu, finalement tout le monde a relâché le truc. Donc ça, c'est le premier teaser que vous voyez. Alors là, vous vous dites, j'ai vu, pourquoi je vais analyser tout ça Bah Déjà, c'est les annonces, bien entendu, donc des teas, donc des choses qui devraient arriver sur Heroes. Mais en plus de ça, si j'ai envie de le faire, c'est surtout parce que j'ai lu un peu tout et n'importe quoi. Alors vous allez me dire, oui, quand il y a des teasers, il y a souvent du tout et du n'importe quoi. Oui, mais là, le teaser est quand même très parlant et surtout qu'il est assez iconique. Euh, est pas c'est pas des trucs qu'on a jamais vus où on a, euh, t'as ça, tu une pièce de 1€ euro, là, et tu fais, bon, avec cette pièce de 1€, euro, ça peut représenter qui Là, le teaser, il est très parlant et j'ai vu beaucoup de gens euh, dire un peu des bêtises et euh, c'est pas grave, hein, ça arrive à tout le monde. Mais je me suis dit, putain, on reconnaît pas certaines choses. Alors, est-ce que Blizzard a très bien euh, photoshoppé le truc et du coup, on a l'impression que c'est quelque chose de neuf Ou alors, comme moi, vous avez vu les différents petits bouts qui ont été mis ensemble En tout cas, donc ça, c'est le premier euh, teaser, sachant qu'il y en aura peut-être d'autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je vais faire cette vidéo avec les deux premiers teasers. Ce teaser, j'ai vu un petit peu de tout. Et euh, en gros, certains ont dit Ah bah ça doit. Alors j'ai vu du DTA, etc. J'ai vu du. J'ai surtout vu l'Overmind. Beaucoup de gens se sont dit Oui, cool, ça veut dire que c'est l'Overmind. Alors, déjà, dire que c'est l'Overmind, alors qu'il y a la citadelle de la couronne de glace au milieu, donc Icecrown, avec des Wyrms de Gif sur le côté, comment dire euh, Quel rapport avec l'Overmind <rire> Déjà Mais deuxièmement, surtout. Mais il n'y a jamais eu véritablement de teaser crossover pour un perso. Ou alors, si vous avez une idée en tête, euh, n'hésitez pas à me le dire. Mais souvent, quand on voit du cross-univers comme ça, c'est plus pour des skins et des events, ou même des maps, mais pas un perso, en fait. Le, le perso, tu lui donnes les, le teaser de son univers, justement. Donc... C'est un peu, ou alors vous allez me dire, si Cross-Univers avec le Nexus, où on va voir le symbole du Nexus, oui, mais en dehors de ça, non, tu vois pas White Man avec un tabard, par exemple, sur le teaser de, de White Mane, on voyait les, les mecs de la croix à avec le symbole du Nexus, donc là, vous allez me dire, oui, c'est un Cross-Univers entre Nexus et Warcraft, oui, mais bon, c'est normal, il vient dans le Nexus, mais vous n'avez jamais eu euh, tabard de, de White Mane avec, euh, je sais pas, moi, dans le teaser, euh, le symbole des airs ou un truc comme ça, non, et encore, je suis sûr qu'il peut y avoir des petits trucs comme ça, mais là, non, on a vraiment... La citadelle la corne de glace avec une énorme forme à côté, ce que beaucoup ont, ont, ont cru être l'Overmind. En fait, je vais vous montrer les images de base. Vous allez voir l'artwork qui est de bonne qualité hein, pour le coup, mais c'est du... du montage, de très bonne qualité, mais c'est du... du puzzle, hein. c'est du Photoshop bien comme il faut, puisque... Alors déjà, vous voyez que c'est une planète de glace, on reconnaît aussi la planète à l'arrière si vous avez joué à StarCraft 2, c'est la planète de Kaldir. Alors, je vais vous remontrer le fond pour tout d'abord. Le fond, en fait, c'est l'artwork de Kaldir, mais qui a été mis en, en symétrie inversée sur l'axe de diagonale. Donc en gros, on l'a retourné dans l'autre sens. Et ça vous donne le fond. Déjà, ça, ça vous donne le fond. Maintenant, le symbole de base, en fait, Kaldir est une planète qui est connue pour différentes choses, et notamment, eh bien, le fait qu'il y a une ruche Zerg euh, sur Kaldir, c'est un monde de glace. Et donc, la ruche Zerg s'est euh, retrouvée emprisonnée dans la glace. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire la vidéo parce que c'est rappelé à un gros easter egg et ce, trailer, ce teaser là est un easter egg d'un easter egg Parce qu'en fait dans la campagne de Heart of the Storm, donc c'est la deuxième de Kaldir Et eh bien vous avez euh, en gros donc, la, la, la ruche qui est glacée et à certains moments dans la carte, ça va être enfin, tout, toutes les unités vont être glacées Et en fait, tout à l'ouest, si je dis pas de bêtises, c'est tout à l'ouest de la carte On voit en fait le Roi Lich, il y a un petit easter egg avec un cristal et le Roi Lich qui est dedans D'ailleurs, je ne sais plus si c'est Arthas ou Ner'zhul, mais bon, on s'en fout. En tout cas, il y a le Roi Lich qui est dans le cristal. Et du coup, c'est très drôle parce que bah, c'était déjà un easter egg en mode une planète de glace, on te met un petit, un petit Roi Lich au fond, là, un petit peu déguisé. Et ce qui est très drôle, c'est que sur ce teaser-là, ils reprennent du coup la mission de enfin, dire la planète désert, où ils mettent carrément, cette fois, Crown Citadel, l'endroit où le Roi Lich repose. Donc c'est assez drôle à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que peut annoncer ce teaser Je vais vous mettre juste les images avant quand même. Donc là, vous voyez le fond. Je vous l'ai montré, vous avez du coup l'artwork de Peter Lee de, de la Couronne de Glace Et enfin la euh, ruche tout simplement Donc ce n'est pas l'Overmind Et l'Overmind d'ailleurs, alors j'ai pas de belles images, belles illustrations de l'Overmind Ah merde, j'ai pas cherché du côté de Starcraft master my bad Mais en, en gros l'Overmind, bien sûr c'est une espèce de ruche géante Mais l'Overmind est déjà beaucoup plus gros Là on le reconnaissait parce que c'est vraiment CTRL-C, contrôle CTRL-V contrôle de l'artwork de Kaldir Mais surtout l'Overmind a des espèces de pointes en fait sur les pas les tentacules mais les espèces d'appendices qui, qui, qui sortent, il y a des espèces de pointes et surtout la taille c'est gigantesque avec une grosse forme aussi au milieu, ce qui n'est pas le cas ici. Donc un mélange entre Icecrown donc on voit des ergs, on voit des worms de glace, etc. Alors ce qui est assez drôle aussi c'est que les ergs, d'ailleurs dans mes propres vidéos je l'ai souvent comparé, les ergs. Et les morts vivants, souvent euh, d'un point de vue mécanique, déjà on essaye de noyer sous le nombre hein, dans les stratégies PVP, etc. On essaye souvent de noyer dans le nombre dans le lore aussi. On essaye de noyer sous le nombre chez les ergs. Ça a toujours été le cas concernant les morts vivants. Ça dépend des fois. Il y a de l'infiltration, des fois il y a du noir. C'est pas aussi pour bah, que l'infiltration est aussi présente chez les ergs. Mais les ergs, ça a toujours été le rush jergling. On y va à fond, à, bah, à fond, les à, fond bah, <rire> à toute berzingue. Côté mort-vivants, on va dire que c'est également le cas, il y a toujours eu des comparaisons entre les deux races, euh, le mucus pour les ergues, euh, la, la terre hantée pour, pour, pour les, euh, les morts vivants donc il y a souvent eu des mécaniques similaires, je dirais, dans les deux espèces, donc un teaser où on met les deux ensemble, en plus d'être un clin d'œil aux mécaniques, un clin d'œil à l'easter egg sur quel dire, c'est également un clin d'œil aussi au niveau du lore, où on compare aussi souvent un petit peu le contrôle du roi Lich sur euh, les morts vivants et notamment, bien sûr, sur... Arthas avec l'Overmind, cette fois-ci justement, donc euh, le maître esprit qui contrôle les ergues et notamment Kerrigan. Donc est-ce que ça annonce un ski il y, a, il y a probablement des annonces. Alors aussi, oui, je sais que certains ont dit regardez en bas à droite, en bas à vos, enfin en bas à droite de l'artwork, mais du coup en bas, à, pour vous, c'est à gauche, euh, vous avez Brightwing. Alors Brightwing, si je dis pas de bêtises, ça c'est un teaser euh, d'Heroes of the Storm où on voyait des, des, des adversaires qui s'affrontaient comme ça et en fait j'ai l'impression qu'ils ont récupéré cette image de Brightwing, ils l'ont. À moitié mise en noir pour faire une espèce de bébé Wyrm de givre et l'ont foutu sur le côté. Je pense pas que ce soit un tease d'un skin pour Brightwing, mais peut-être. Peut-être Brightwing. Euh, le Brightwing Deathwing avec un coloris qui fera Wyrm de givre, peut-être. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être très sympa. Mais en tout cas, du coup, je pense pas que ce soit un perso. Souvent, les gens qui connaissent pas trop. Enfin, qui connaissent pas trop, on va dire, le rythme de parution d'Heroes. Par exemple, je pense à. Quand on dit oui à la BlizzCon, vous attendez quoi pour Heroes Très souvent, vous, si vous lisez des articles, vous voyez peut-être une nouvelle map. Or, oh, en fait, si vous y intéressez, les nouvelles maps, euh, la dernière map, c'est 2015, c'est Tour du Destin à la Blizzcon. Sinon, ça n'a jamais été, et encore, c'était même pas vraiment la Blizzcon. Donc, ça a, en fait, la Blizzcon, il n'y a jamais eu d'annonce de, de maps. Donc, pour moi, je suis souvent un petit peu contre, surtout qu'on sait que Blizzard a dit, oui, les maps, on va un peu arrêter, on va surtout essayer de, les, de rework les anciennes plutôt que d'en sortir de nouvelles, donc ça irait pas trop dans les lire. Mais pour une fois, j'aurais tendance à croire un peu à l'occasion... Enfin, il y a de quoi croire à une, à une map, même si je ne crois pas que ce sera une map. Là pour le coup, ce teaser pourrait faire effectivement dire peut-être une map cross univers. Ils n'ont pas encore fait vraiment une map cross univers. Les maps Nexus, mais il n'y a pas les maps cross univers avec euh, une Kaldir, une planète de glace. Pourquoi j'y crois aussi Parce qu'à une époque, il y avait un leak sur euh, Icecrown en tant que map. Et je me suis dit peut-être que c'était le même leak. Et là vous allez dire oui, mais souvent il y a des leaks de merde. cest que c'était celui qui avait annoncé Mal'Ganis, euh Mephisto et, euh, et Blaze, donc, euh, d'ailleurs c'est pas Mephisto, c'est Bélial, Bélial et Blaze, donc j'aurais tendance à le croire, mais euh, au final je me suis dit, bah peut-être qu'avec une récupération d'assets, avec les ergs etc., ils font une planète un peu sympa, ils font un truc un peu sympa, mais je pense pas, je n'y crois pas, je pense pas que ce sera une nouvelle map, donc ne vous hypez pas pour rien, je pense plutôt que ce sera un gros patch avec, beaucoup de, avec pas mal de skins, des nouvelles mécaniques, puisqu'il y aura la nouvelle saison, donc peut-être de nouvelles anomalies du Nexus. Et pourquoi pas, par contre, des reworks. Hein. Bien sûr, on pense au rework Diva qui normalement arrive au prochain patch. On verra. Peut-être que c'est un nouveau perso, peut-être que ce sera le rework Diva. On verra. En tout cas, c'est pas fini. Il faut qu'on parle, bien sûr, de l'autre teaser qui avait été fait. Celui-là est beaucoup plus simple à, à déconstruire que le premier. Puisque... Ah oui, juste oublier un truc sur l'avant-dernier. Là on ne le voit pas trop parce que je masque un petit peu la chose mais il y a un dernier artwork, une dernière partie que je n'ai pas mise c'est le Léviathan en fait, pour vous montrer qu'il est en mouvement donc on a mis le Léviathan également, c'est l'artwork d'Earth of the Swarm du Léviathan plus l'artwork de Kaldir du fond, plus l'artwork de la ruche de Kaldir, plus l'artwork d'Ice et ensuite on a récupéré des images un peu partout de Mutalisque et autres et on les a foutues pour que ça vous donne l'impression que ce soit un artwork unique Au final c'est un patchwork de plein d'artworks euh, déjà existants et du coup bah, c'était encore plus visible pour celui-ci, c'est la lance d'Adun, donc la lance d'Adun c'est l'Arche, je, je fais des vidéos, une nouvelle, euh, j'ai fait la lecture de la nouvelle spécialisée sur les Arches si ça vous intéresse, donc qu'est-ce qu'une Arche, bah, c'est un une immense, gigantesque vaisseau spatial Protoss, donc de Starcraft, avec la planète corale qu'on voit à l'arrière, et vous avez du coup, encore une fois, du Starcraft et euh, du Warcraft, pas de Diablo, pas Overwatch. c'est vraiment Starcraft et euh, Warcraft avec donc Coral au fond, qui est la planète mère de l'Empire Terran du Dominion. Là, enfin donc, tout simplement ici, la lance d'Adoun qui est une construction Protoss, un vaisseau Protoss, qui cette fois est drainéisé, avec des cristaux violets à la place des cristaux, espèces euh, espèce de bleu, euh, bleu vert, bleu turquoise, et on le, on le ressemble en fait avec une architecture très propre à l'Exodar, donc on a retravaillé le truc, on met aussi une espèce de trait violet pour montrer les, les, les draineilles, les bla blablabla. Et il y a toute la flotte, toute la flotte du Dominion qu'on voit en dessous, qui sont aussi des récupérations d'artwork. D'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà fait gaffe, mais tapez euh, Battle Cruiser Starcraft Artwork. Il y a plein plein plein de petites... Euh, et en fait, ils ont récupéré ces trucs-là qu'ils ont collés sur euh, l'image, donc pour vous donner un, vous donner un côté waouh c'est incroyable, il y a une énorme flotte. Je vais dégager d'ailleurs un petit peu aussi, puisque en bas on a des griffons également. Juste, juste là, là, regardez, regardez mon doigt. Hop, ici il y a un griffon. Et si je dis pas de bêtises, c'est des canonnières de l'Alliance, euh, tout en haut à droite. Il me semble que c'est des canonnières de l'Alliance. Donc, il y aura probablement un conflit entre Zerg mort-vivant face à euh, Draenei-Protos, quelque chose comme ça. Pour avoir des skinnuchroniques, du coup quelque chose qui est très demandé, je suis le premier à le demander. Euh, par exemple, une Irel-Protos. Une Irel euh, on pourrait avoir des protos drainei, par exemple, je sais pas moi, un Zeratul drainei, ou un Tassadar Draenei, un truc comme ça, ou Phénix de Cristal, un Phénix Naru. <rire> ça pourrait être rigolo aussi. Donc quelque chose, des, des, des choses comme ça. Je, je pense qu'on sera plutôt sur un Event uchronique StarCraft euh, Warcraft, mais pas vraiment de nouveaux persos, peut-être des rework, mais je pense pas à un nouveau perso. Et la map, Alors, perso, je suis même, un nouveau perso, je, suis même... je pense que c'est pas du tout le cas peut-être une map et vu qu'on a maintenant cet artwork-là, ça m'étonnerait que ce soit une map. Donc, je, à moins qu'ils mettent, c'est vrai qu'ils pourraient mettre d'un côté la être de glace, de l'autre côté là. Mais bon, je n'y crois pas non plus. Donc, pour moi, c'est plus un event avec des skins qui arriveront, le changement d'anomalie de, de, du Nexus, etc. etc. Donc, on verra. on verra comment ça va se passer, mais j'aime bien l'idée. Et surtout, bah, j'ai vu beaucoup de gens voilà, qui, qui ne savaient pas trop, beaucoup de gens se sont dit « Ah, c'est l'Overmind Alors que non, ce n'était pas l'Overmind qui était à l'écran. Et c'est assez sympa de parler des easter eggs avec Kaldir et tout Donc voilà, vidéo courte, j'espère qu'elle vous aura plus, plein de petits clins d'œil. D'ailleurs si je dis pas de bêtises aussi, alors souvent les artworks sont inversés par exemple La lance d'Adun, je vais vous le montrer Oups, c'est pas ça La lance d'Adun, donc l'artwork la de Coral, Pour vous donner une impression de oui c'est un nouvel artwork En fait c'est l'artwork original qu'ils ont retourné euh, D'un point, euh, point de vue vertical en fait d'un axe de symétrie verticale. Pour la lance d'Adoun, c'est un peu plus technique que ça, puisque la lance d'Adoun, en fait, ils ont fait une inversion par le haut qu'ils ont re retourné ensuite. Donc c'est un peu plus complexe, mais bon, en gros, il est, il est, la lance d'Adoun est comme ça, ils l'ont fait piquer dans l'autre sens. Et honnêtement, le travail est assez sympathique. On a aussi, là, alors ça, si je dis pas de bêtises, c'est le symbole de... C'est ce qu'on peut retrouver sur l'Exodar et les différentes constructions de René. Avec, j'étais pas tout à fait sûr, au niveau des symboles, celui que vous voyez, vous voyez le, le symbole violet un peu au-dessus, j'ai l'impression d'y voir une clé à molette et un engrenage, qui serait une signature Gnome Regan pour les Gnomes, etc. Ça se trouve pas du tout, hein. mais c'est vrai que sur l'artwork, j'avais un peu l'impression que c'était le cas, et bien sûr le symbole là-bas qui ressemble au symbole Zerg, mais c'est pas le symbole Zerg, donc euh, difficile à dire. Mais voilà, donc, ça sera une sorte de lance d'Adoon Exodar, avec peut-être du coup des Protos qui seront avec des skins drainei et des Drainay avec des skins Protos. Franchement, si... Irel a un skin Protoss, je ne jouerai que ça, <rire> je ne jouerai que ce skin ce serait incroyable En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo courte vous aura plu, vous aura parlé un petit peu On voit un petit peu comment aussi certains teasers sont faits Et ça rend des trucs très bien, hein. du, parfois du patchwork d'artwork, un truc vraiment très sympathique Et euh, honnêtement bah, c'était plutôt cool de voir aussi les réactions des gens Même si bien sûr moi-même je suis très intéressé par l'overmind Voir tout le monde être oh, « c'est l'overmind, c'est vrai Non, c'est pas l'overmind, c'est clairement pas l'overmind du coup, plein de bisous, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à faire des bisous, évidemment, et on se retrouve, eh bien, dans de prochaines vidéos, à plus, dans le Nexus. Suivez les réseaux sociaux, regardez le bout de mes doigts, ça vous rappelle ce qu'il faut suivre, Facebook, Twitter, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, commentez, évidemment, vous pouvez aller sur le site, plein de choses, bisous.